Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Comme vous le savez, il y a tous les jours des nouveaux dossiers. Mais là, on va plutôt s'intéresser au dossier de Neymar. Vous êtes au courant de ce que je peux penser de ce joueur absolument incroyable qu'est Neymar Junior, le roi Mais on ne va pas s'intéresser au football Mais oui, ça n'est plus à la page. Vous vous souvenez tous qu'il s'est blessé, encore une fois, comme chaque année comme par hasard, juste avant le carnaval brésilien, là on va plutôt parler de son péché mignon, ou bien son péché violent, les jeux en ligne. Et oui, Neymar est accro aux jeux en ligne, casino, poker. Il fait du grand n'importe quoi avec son argent. Et en l'espace d'une soirée, il a perdu un million d'euros. Alors, on n'est pas là pour plein de Neymar, parce qu'on sait tous que 1 million d'euros pour Neymar, qu'est-ce que c'est c'est un petit sucre, c'est du pain, c'est une petite chaussette. Oh, elle est où ma chaussette il est où mon million C'est la même chose. Et en plus de cela, tout ça était en direct et il y avait des sponsors qui l'ont invité. Donc, a-t-il réellement perdu l'argent Ça reste à vérifier. Mais tout ça, qu'est-ce que ça fait Ça fait la promotion de tout ce qui est jeu en ligne, Paris sportif. et on sait la dangerosité de tous ces démons. Bah oui il y a des gens qui sont littéralement bloqués dans les entrailles des paris sportifs. Dès qu'il y a un match, les mecs se transforment en traders. Tu te croirais dans le Wall Street. Ils sont là, ouais, regarde, là, il y a un buteur, il est coté à 2 5. là Je vais mettre 10 balles, ouais, je vais faire un truc de ouf, là je vais changer de vie. Et en plus, si tu regardes les pubs, c'est violent. Il y a des pubs partout. Ouais, pour 1 euro, tu peux changer de vie. Mais sauf que quand tu mets 1 euro, ensuite, tu as envie de mettre 10 balles. Une fois que tu as mis 10 balles, tu dis, bon, allez, je vais mettre 100. Après, ça passe à 1000, 3000, 10 000. Après, tu mets ta femme, tes enfants, ta maison, tout le monde dans la mouise. Bien, il y a des gens qui sont actuellement dans la rue, dans la mouise, à cause des paris. Et c'est partout. Carrément, dans nos téléphones. On a Las Vegas dans nos téléphones, dans nos poches. Tu sors ton téléphone, il y a tout, il y a Las Vegas, tu peux aller parier à gauche, à droite, tu peux même aller regarder les <rire> bandes de cochons. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité Ça veut dire que là, un jeune peut prendre les affaires de ses parents et aller parier sur une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans les phases finales. Et là, on sait très bien que ça arrive absolument rarement. Tu te rends compte Perdre toutes tes économies à cause du Paris Saint-Germain Oh là là, moi j'ai déjà été approché par les paris sportifs et je tiens à m'en excuser parce que j'ai fait la promotion, ils sont venus me voir, ils m'ont chanté une chanson avec le billet. je peux vous dire que j'étais dans une période assez difficile, donc j'étais un petit peu dissuasive ils ont réussi à m'avoir, ils m'ont chanté la chanson Unibet, FDJ, Betclic, moi je suis allé sur les réseaux, j'ai répété la chanson Unibet, Betclic, FDJ. Et je me suis fait rattraper d'une manière absolument violente lorsque mon petit frère vient chez moi et me refait la chanson. Il est bête Bête, lui FDJ, vous vous rendez compte Hein faut faire attention à tout ce qui est Paris. Sportif, jeu en ligne. Il y a des gens qui sont à porte de la chapelle. On pense que ce sont des drogués de drogue de malade. Non Ce sont des drogués de Paris T'as vu le Groguet de Paris, Groguet de Paris en ligne, Paris. Faites attention.